Bonjour, je m'appelle Jessica, je suis âge-femme à la maternité Jeanne de Flandre à Lille et aujourd'hui je vais vous présenter notre métier. Donc on est vraiment une spécialité pluridisciplinaire. Il faut savoir qu'on est une profession médicale à compétences limitées et on est les spécialistes de la femme dans sa physiologie et de la grossesse. On est au centre de l'obstétrique, la gynécologie, l'anesthésie, la pédiatrie et on accompagne aussi beaucoup les patients dans la psychologie. La sage-femme peut réaliser des consultations donc prénatales et gynécologiques. Donc je vous emmène dans le salle de préparation à la naissance où les sage-femmes en fait préparent les dAP à l'accouchement. Il y a la préparation dite classique, mais il y a aussi sophrologie, yoga, bonapachée, des exercices de respiration. Donc les sages-femmes, si elles ont le diplôme universitaire d'échographie, peuvent réaliser le suivi obstétrical et gynécologique des patientes. Les sages-femmes accompagnent les patientes aussi lors des PMA. Voici maintenant dans le service d'hôpital de jour de la maternité où sont suivies des grossesses un petit peu à risque, différentes pathologies. La grossesse, parfois, elle peut être compliquée. Ici, on est dans une maternité de type 3, donc on rencontre vraiment des grossesses à risque et on doit accompagner les femmes aussi dans ces services. Il faut savoir que parfois aussi, on doit accompagner les dames dans des interruptions médicales de grossesse, des choses un petit peu plus compliquées. Donc notre rôle est vraiment capital. Donc nous voilà maintenant dans une salle de consultation des urgences. Donc il y a deux sages-femmes, une sage-femme pour les consultations Gynécologique et une sage-femme pour les consultations obstétricales. Donc pour les consultations de grossesse, on est amené voilà, à suivre les dames, à détecter l'urgence ou non, parfois à emmener en urgence des patientes en salle de naissance, à hospitaliser des dames en service de grossesse pathologique, mais aussi gérer aussi les faux travail, les craintes. Voilà. C'est un service où les patients sont très stressés quand on arrive aux urgences. Donc on doit pouvoir suivre aussi un peu l'accompagnement psychologique et aussi tout en restant médical. Et nous voilà maintenant en salle de naissance donc euh, ici on va suivre les patients dans le travail, donc qui, a, qui arrivent des urgences ou de la grossesse pathologie, donc on peut suivre des dames sur des déclenchements mais aussi des travails qui se mettent en route spontanément C'est dans cette salle qu'on réalise les accouchements. À Jeanne-de-Flandre, les Sachams réalisent à peu près 82% des accouchements. Dans salle de naissance, on a toujours du coup des pédiatres des anesthésistes réanimateurs des gynécologues obstétriciens sur place on travaille vraiment euh, main à main euh, avec eux. On travaille Également avec les auxiliaires de puéricultrices qui nous aident lors des accouchements. Nous avons aussi des compétences pédiatriques. Donc, à la naissance, il est possible que le bébé ait besoin d'une assistance respiratoire ou une réanimation néonatale. On peut être face à de l'extrême prématurité. Donc, on accompagne les mamans dans ces accouchements prématurés et euh, on travaille avec les pédiatres. Il y a une sage-femme aussi qui est postée ici au bloc césarienne et on gère aussi au niveau de la salle de réveil avec les infirmières anesthésistes et les anesthésistes. Donc euh, elle va gérer tout ce qui est césarienne programmée, elle accompagne les patients et elle va assister aussi euh, les chirurgiens et euh, elle assiste aussi lors de gestes qui peuvent être faits en anténatal. Quand les patientes ont accouché donc par césarienne ou par voie basse, elles sont hospitalisées ici dans le service de suite de naissance. Donc on les surveille cliniquement et on les accompagne donc dans, leur, dans leur parentalité. On va surveiller de manière plus rapprochée les suites de naissance qui peuvent être parfois compliquées et il y a des suites un petit peu plus physiologiques. Et, voilà. et on accompagne ces patientes-là dans leur parentalité. On les accompagne à l'allaitement et on s'occupe du coup des nouveau-nés, euh, dans leur courbe de poids, dans la, leur découverte du monde. On a aussi un devoir de formation auprès des futurs médecins. Donc, on accompagne les externes en médecine dans la découverte de l'obstétrique et on forme aussi les futurs sages-femmes. Donc, il y a beaucoup d'étudiants de sages-femmes qui viennent ici se former à l'hôpital de Lille. Il y a aussi des sages-femmes au SAMU au niveau de la cellule de régulation qui s'occupe de, des transferts entre les différentes maternités. Aussi des sages-femmes en hospitalisation à domicile, donc ils vont voir les patientes à leur domicile pour des pathologies plus ou moins complexes, et également en diagnostic anténatal.